On a regardé là, côté que Yuvine accueillir Kémy Seba qui est toujours considéré en Haïti c'est la Cali qui est toujours considérée comme compatriote, comme frère. Donc là, on va parler avec Jacques Adler-Jean-Pierre et nous, dans départ à l'aéroport international pour cette ouverture. Et là, on va parler avec Ambiance c'est pour est là. Des occasions. Alors on a regardé Kemi Seba qui avec euh, lunettes noires. C'est lui-même qui est là dans le moment qui apparaît. Donc, et j'ai regardé la jovière Donc il euh, y a faut, il Kemi. Donc avancé en façon pour permettre la euh, circulation libre, beaucoup plus fluide et dans le départ aéroport international tout ça l'ouverture nous connaît côté lié là c'est là tout le monde qui a pu pays au passé puis aller donc y a badé, si on faisait capable d'évacuer ce passe là pendant que au rythme et de la musique il a avancé avec eh, Kémy Seba Jacques L'Archoupière nous connaissons Jacques adel jean nous connaissons Jacques c'est le journaliste Radio-Télévision caraïbes Et Jacques, c'est vous-même qui l'a aujourd'hui pour mener 22 live spéciales ça. Côté de regardé à droite, nous, Kemi Seba qui est entré en Haïti et c'est pour vous deuxième fois qu'on est entré en Haïti, Jacques. Ça fait deuxième fois Kemi est entré en Haïti, justement. Nous saluons tous les spectateurs de 22 live. Kemi est en Haïti dans cadre de tournée dans cas de virer un personnel de a fait, et Kémy lui-même, lui était souhaité retourner en Haïti. Et retourner en Haïti, ça, il n'y a pas de problème seulement. fois ça L'affaire on vire et ronde dans le pays. Il est pour la jachmel, les pour la langue de Samba, il est pour la radio-télévision Caraïbes il est pour aller au Gonaïve, au Cap, et il est pour aller tout, et un peu partout dans le pays. Donc ça veut dire, nous avons Chedler, Chedler et... C'est un plaisir pour nous, pour nous, gagner nous, c'est est nous en dans le pays. Nous sommes plaisir parce que nan, face à monter racisme qui gagne dans le monde, là, face à la corruption qui gagne, et qui mis son le cap bataille pour la souveraineté économique de l'Afrique. Et nous disons nous-mêmes, di nous avons besoin à la fois de souveraineté économique, souveraineté politique du pays. Hein. Donc nous pensons que ke, côté M. c'est un message lancé à toute noirs Parce qu'actuellement, pour le peuple noir unifié, le traitement que noir avons recevoir dans le monde-là. C'est nouvelles nouvelle autre mondialité des Vinyl comme ça. Tout côté sous la terre, tout côté sous la terre, les choses pour les nègres. Donc, je pense que la présence le pays. pays, son façon pour nous dire, nous lançons un message, nous une mobilisation contre la corruption, nous relancer mobilisation contre la violence, contre l'oppression, sur le peuple qui a approprié, surtout peuple noir. Nous battons, nous te l'indépendance, nous nou te rachetons la liberté, nous l'assombrons. Mais là, il y a un traitement, que en, et, et, et, et y a une à haïti particulièrement, il y a nous payer indépendance, nous. Donc c'est pour l'indépendance que nous payé là, les pressions qui sont mises sont pour nous lancer un message clair pour nous dire, nous sommes un peuple libre, indépendant et souverain. Alors, Kémi, tu viens d'arriver au pays, dis-nous. Et comment tu trouves l'accueil et combien de temps tu vas passer au pays Dites-nous euh, ton agenda. Non, très touché par l'accueil. Objectivement, euh, je ne m'attendais pas à ce qui est... Euh un accueil de cette sorte, on va dire les choses telles qu'elles sont, très touché par la présence des frères et des sœurs, des gens de tout âge qui sont venus, et qui euh, de toute évidence sont réceptifs au message. Je viens à Haïti parce que comme je l'ai dit depuis des années déjà, Haïti c'est la mecque de la cause noire, et vous ne pouvez pas être un leader panafricaniste sans chercher à faire un pèlerinage sur la terre, qui est l'essence de la révolution de ouais, la mais cause noire. milieu de la violence J'y arrive mais la violence n'a pas commencé aujourd'hui. La violence, le peuple subit de... haïtien le subit depuis très longtemps. L'a subi depuis très longtemps. Et donc par rapport à cette situation, il est de notre devoir d'être dans cette démarche justement de, de parler à la société civile, de parler à la population pour trouver des voies et moyens pour que cette fois-ci, à la suite de cette insurrection qui est présente, elle ne soit pas déçue en plaçant ses espoirs sur des gens qui, ne fois arriver au pouvoir, ben, trahiront encore les objectifs. Donc, moi, mon but... C'est pas un appel du tout à la violence, c'est pas un appel au désordre, c'est un, quel, appel... quel un appel à la formation, à la conscience politique réelle et à l'autodétermination des sociétés civiles haïtiennes pour que celles-ci puissent cette fois-ci être dans une démarche de pouvoir imposer la souveraineté populaire aux plus hautes sphères de l'État. Et pour cela, il faut qu'on arrête de compter sur un messie qui vient de l'extérieur, ou qui viendrait des hautes classes politiques ou de l'intelligence ou de la bourgeoisie, mais que le peuple compte sur lui-même. Et donc, je suis venu parler d'organisation, venu parler de résistance. C'est ce que nous faisons partout. Nous allons en Afrique, dans les Caraïbes et dans le monde. Et je ne peux pas faire les quatre coins du monde sans passer par Haïti, de toute évidence. Est-ce que tu as quelque chose en particulier à dire aux autorités, les gens qui dirigent le pays Je le dirai lors du meeting. Voilà. Merci. Merci.